Bonjour c'est Emma. je devais passer sur ta TT. Je, je suis désolée vraiment, vraiment. Je vous demande mes mille excuses. Je n'ai pas pu être avec vous, mais je vous laisse un message. J'ai euh, 10 ans. Le 2 mai, j'ai eu 10 ans. Je suis en classe de CO2. J'ai eu, euh, grâce à un de génie, j'ai eu un film. C'est là qu'ils m'ont qu qu vu et euh, j'ai fait l'émission... Les, les l'émission 7 à 8 et après je continue, je, je, vais, euh, je suis descendue en Algérie j'ai fait euh, l'émission Mazzan Hal et je continuerai avec c'est... TMT TMT, C'était un peu plus compliqué avant quand j'avais la mélodie. j'ai euh, la dialyse, c'était dérangeant pour euh, pour me débrancher, j'étais parfois un peu en retard et euh, les, tous, les, tous les matins quand je me réveille, je vomis, j'ai des vomissements euh, et euh, j'avais euh, un tuyau qui s'appelait Le Garage et il y avait plein d'enfants qui me disaient, euh, qui venaient vers moi et ils me disaient c'est quoi ça, c'est quoi ça et ça me dérangeait un peu mais euh, bah, maintenant il s'est passé L'épreuve c'est Allah qui me l'a donné, je le remercie c'est pas qu'il qu m'aime pas c'est pas qu'il m'aime pas, c'est quand il m'a donné cette maladie, ça veut dire qu'il m'aime, encore plus. Je pense comme les autres enfants, qui qu ont des maladies, je vais pas citer toutes les maladies mais il y en a qui, que Dieu, il les a pas donné sa maladie pour rien, pour faire un décor ou je ne sais pas. Il les a donné parce qu'il les aime, pour voir s'ils si, si ont le courage ou enfin, pas, moi j'ai eu le courage, Dieu m'a permis de guérir, j'ai fait l'opération et tout. Mon conseil, c'est de jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir le bras levé. Il faut jamais baisser les bras, il faut croire en Dieu. Merci beaucoup pour ton témoignage, Imad.